Bonjour, je m'appelle Léa Travers. Je suis directrice associée de Little Film. Film. Notre société, c'est une agence de production audiovisuelle. Donc, notre cœur de métier, c'est de produire et de réaliser des films aussi bien pour des marques, des entreprises et des institutions. En fait, on, on agit sur toutes les formes de, de production vidéo. Alors notre besoin chez Little Big Film est vraiment venu d'une bah, augmentation du volume d'activité. Euh, donc plus de production, plus de factures, euh, donc ça devenait compliqué en fait à, à gérer. Et aussi on avait euh, le besoin de partage aussi d'informations. Donc on avait euh, donc plusieurs objectifs, le premier c'était d'avoir une vision globale de la, du pilotage en tout cas de la gestion financière de l'entreprise. Et on avait aussi un besoin au niveau de l'équipe commerciale pour avoir un, un outil qui, bah, qui centralisait les données de nos clients et de nos prospects. En tant que TPE, bah, c'est pas évident en fait de trouver euh, l'outil adapté à, à vraiment à, à notre quotidien. On a donc euh, sondé un petit peu dans notre entourage et une amie donc qui l'utilisait dans sa structure, qui était à peu près équivalente à la nôtre, nous l'a fortement recommandé. Donc euh, on a vite pris contact avec les équipes de celle-ci. Elles nous ont pu me montrer un peu l'ensemble des fonctionnalités. Donc j'ai vu rapidement en fait que c'était assez simple d'utilisation et en même temps que ça a priori pouvait répondre à, à une grosse partie de nos besoins. Le point aussi fondamental pour nous, c'était la, la question des données, puisque c'était la première fois qu'on avait nos données qui allaient être dans un même outil, donc les données financières et commerciales. Donc celle-ci a vite aussi levé ce point d'inquiétude puisque la société est basée en France et les données sont hébergées en France, donc ça nous a. Ça nous a rassurés. Celle-ci nous a vraiment permis de fluidifier nos relations avec notre cabinet comptable. Moi, ça me permet également de faire des reportings, bah pareil, en un clic, donc très facilement. Et aussi, au moment du bilan, qui est quand même un moment assez crucial pour toutes les entreprises, on s'est quand même aperçu que ça nous avait aussi évité beaucoup d'erreurs de saisie et de perte de pièces comptables. Donc au-delà de nos tâches quotidiennes, celle-ci nous apporte une vraie vision globale de notre entreprise.